Écoutez tout le monde les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir le deck des gardiens de la galaxie, le deck Nebula qui met finalement le plus en lumière la carte Nebula. Euh, c'est une nouvelle carte évidemment qui est sortie dans le Season Pass. Petit tips d'ailleurs, euh, si jamais vous avez envie de l'acheter, ça ici hein, le Season Pass, euh, vous allez sur le site euh, Marvel, enfin vous tapez Marvel Snap, vous allez sur le site officiel et vous l'achetez en monnaie philippine. Alors c'est autorisé évidemment c'est pas un cheat code et ça vous permet de payer un peu moins cher je crois que normalement elle est à 11 euros quelque chose comme ça le season pass ça vous permet de le payer 8,50 euros donc voilà ça peut être c'est 20% de moins si je dis pas une bêtise donc c'est assez intéressant vous pouvez faire ça pour tout vous pouvez faire ça également pour ça euh, pour le... Le, le collector euh, le bundle collector bon c'est 110 balles donc euh, vous allez le payer à peu près euh, 95 euros quelque chose comme ça si j'ai même envie de l'acheter alors euh, c'est un truc que vous m'avez demandé d'ailleurs ça euh, en vidéo à chaque fois d'essayer d'analyser un peu le bundle très rapidement alors le, ce bundle là c'est celui qui est le plus intéressant le plus worth le plus value c'est celui qui génère le plus de value par rapport au, au prix que l'on met vous allez me dire oula euh, il, coûte 110, il coûte 110 balles le petit fiche là c'est 110 balles, donc c'est un investissement. Moi d'ailleurs, c'est mon métier, mais je ne sais pas si je vais mettre quand même 100, 100 balles dedans. Donc si jamais vous avez euh, comment dire, prévu, vous aimez, vous aimez vraiment le jeu, vous voyez que ça évolue bien, qu'il y a plein de choses qui vous plaisent autour du jeu et que vous dites dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, 2 ans, je jouerai certainement encore au jeu et que vous avez envie d'investir. C'est aussi ça, il faut avoir l'argent et l'envie d'investir dans le jeu. Il faut savoir que c'est le bundle du mois de mai hein, le plus value. Après, c'est 100 balles, euh, ça se paye pas en gold. Donc euh, voilà, c'est c'est pas euh, à la portée de tout le monde, mais c'est euh, en termes de value pure, hein, c'est le bundle le plus value tout simplement. Alors le deck des gardiens, alors, Nebula déjà, ça fait quoi euh, Je vais vous mettre le deck en grand. Euh, c'est comme ça, voilà, euh, pour ceux qui sont sur téléphone. Alors Nebula, c'est... Euh, alors c'est à l'heure actuelle, alors la carte est sortie euh, il y a euh, un jour, deux jours, donc euh, forcément euh, il, y a, euh, il y a encore euh, pas mal de chemin à faire en termes de théorie pour vraiment comprendre la carte, pour savoir si elle est euh, si forte que ça, mais en tout cas les, les premiers vents comme ça un peu théoriques euh, des joueurs qui la jouent, c'est que c'est probablement le meilleur tour 1 du jeu, euh, chaque tour durant lequel votre adversaire ne joue pas de carte ici, puissance plus 2, sauf pour le tour où vous jouez cette, game, cette carte, donc l'adversaire il est chaque tour obligé de jouer une carte en face, sinon elle va prendre plus 2. Donc c'est vraiment une carte qui fonctionne extrêmement bien avec Storm. Donc dans n'importe quel deck, euh, vraiment n'importe quel deck, là j'avais vraiment envie de, voilà, de vous présenter le deck gardien parce que finalement ce deck là, ça a l'air d'être un deck fun sur le papier en vrai c'est un deck qui fonctionne plutôt pas mal parce que finalement Nebula rend le deck très intéressant et puis voilà c'est un deck qui fait quand même pas mal de points euh, puis finalement vos cartes de manière générale, elle, elle passe quand même sous la barre, à part Gamora finalement, mais ça passe sous la barre du chang C'est un deck qui prend pas Enchantress. Donc je trouve que c'est un deck qui est très méta. C'est un deck qui est à la fois très fun, très frais, parce qu'on joue tous les gardiens. Et en même temps, qui est très méta. Il faut. C'est pour ça que Stature Black Bolt, c'est très joué en ce moment. Il y a beaucoup de deck Nebula, Stature Black Bolt, Moon Girl. Parce que ça passe sous chang ça passe sous Enchantress. Et c'est très important. Mais voilà, par exemple, moi j'ai joué ça, c'est très intéressant. Discard Nebula. Discard, on sait que c'est une valeur sûre. C'est un des 5-10 meilleurs decks du jeu. Bah voilà, vous mettez Storm, vous mettez Nebula et parce que le deck avait pas vraiment de T1 fort, à part Iceman parfois, donc voilà, Nebula Storm, dans un deck qui finalement fait beaucoup de points, c'est très très très intéressant, donc voilà, il y a vraiment... Euh vous, vous enlevez deux cartes dans votre deck, vous mettez Storm et Nebula et vous avez pas forcément amélioré le deck, mais enfin, je pense améliorer le deck, mais après ça dépend quel deck, évidemment. Euh, si c'est genre typiquement un deck Electro, euh, ça marche pas avec électro Donc, le deck Gardien, donc début là il faut jouer en face, évidemment Rocket Raccoon, quand c'est joué en face, il a plus 2. Euh, pareil pour le Star Lord, il a plus 3. Euh, le Groot, il a plus 2. Euh, le Drax, il a plus 3. Euh, la Gamora, elle a plus 5. Euh, on a de la Polaris parce que c'est très sexy et parce qu'il faut quand même pouvoir un peu gagner les, euh, les Galactus accessoirement. On a du Doom parce que c'est très cool avec ce genre de deck. Enchantress, c'est très très fort et ça fait des points. C'est meilleur que Chang-Chi, quitte à choisir, je préfère un truc qui fasse des points. Et puis voilà, il y a au presque autant de targets avec Enchantress que euh, Chang-Chi. On a Armor évidemment pour protéger notre euh, Nebula. Donc voilà, c'est très cool à jouer, c'est très sexy. c'est très euh... Et c'est ça qui est super bien dans le jeu, qui est même extraordinaire dans le jeu. Le terme n'est pas galvaudé, je trouve, c'est que... On peut jouer des decks thématiques sans que ce soit des decks nuls. Parce que dans n'importe quel jeu, un deck comme ça, on se serait dit bon, bah c'est un deck thématique. D'ailleurs, si vous jouez à d'autres jeux de cartes, vous êtes en train de vous dire mais non, je te crois pas, si je joue c'est un deck. C'est juste un deck fun, tout nul. Mais en vrai, non. Parce qu'il n'y a que des bonnes cartes. Et en fait, dans ce jeu, je me répète, mais je vais arrêter de vous saouler avec ça maintenant. D'ailleurs, je vais snap, vu que j'ai Gamora, euh, j'allais dire Nebulaté. Hein. C'est un jeu de combinaison. Donc, c'est-à-dire, la clé, c'est les combinaisons de cartes. C'est pas le deck. En fait ce deck là il a une combinaison avec Daredevil Gamora, il a Doom, il a une carte, encha... a une carte très forte avec Doom, le meilleur pool 3, il a Enchantress qui est le meilleur anti-bet de la méta, il y a Nebula Storm, très belle combinaison, euh, il y a du Polaris, c'est une carte excellente, enfin voilà en fait il y a des combinaisons de cartes qui, f... qui font qu'à la fin le deck est fort. Donc c'est un deck Thanos donc il peut facilement aller ici, mais je vais faire des choses. Donc le petit Starlord. oh Bon, bah j'ai quand même le plus de Nebula. Non mais attendez, il il, a... il avait prévu ou quoi il avait... <rire> il avait prévu le play le gars. Donc on va Groot. S'il joue pas à gauche, je comprends pas. Comment c'est possible qu'il a joué sur... Je comprends pas. Comment il a pu ne pas jouer Mais qu'est-ce qu'il fait Ah, c'est parce que c'était Angel et qu'il voulait okay, ça, Ok, ça s'entend. J'allais dire, il a fait n'importe quoi. Mais non, il a pas fait n'importe quoi. On a déjà 11 à gauche. Donc, on est bien. Euh, je pense que je vais, dans la... je vais jouer dans la curve mon enchantresse. Ou j'attends un peu Non. On va jouer dans la curve enchantress, je crois. Le cosmo. Ok. Euh, Est-ce qu'on tente la Gamora Je pense qu'il y a moyen qu'il file un petit peu son angel sur ce tour. Donc, euh, je ne serais pas contre de jouer la Gamora maintenant. Ou alors on essaye de vider un peu la main pour augmenter le grand central. Non, je pense que j'ai envie de prendre les points avec la Gamora. Je pense qu'à gauche, j'ai quand même pas mal d'avance. De, de, la Gamora qui prend sa stat. La Time Stone. Le Daredevil. Donc faut faire attention, il peut y avoir du Changchi au mid. On a le Drax contre l'Iron Man. Bon, Il a beaucoup à droite, mais il faut quand même qu'il joue un petit peu. Peut faire. Oh, bah, c'est pas mal ça. Bah let's go, hein. Franchement, je fais un peu des points partout. Ça me plaît bien. Il y a Valkyrie. Oh waouh. Oh GG. GG GG. La Valkyrie. Donc c'est une version contrôle. La Valkyrie qui fait la win. Euh, sinon, il y avait quoi comme play de toute façon, sur la Valkyrie, on perd à partir du moment où il y a Angela qui fait 5. Bon, rien à dire. Euh, ça aussi, c'est pas mal joué. D'ailleurs, dans les versions Valkyrie, il y a... Euh, donc, Valkyrie, ça marche bien avec Soulstone. C'est un deck qui est de plus en plus présent, qui est très, très agréable. Donc oui, dans les decks euh, euh, Valkyrie, il y a Nebula. Euh, et en fait, il y a presque une méta autour de Nebula. En fait, Nebula, c'est une carte qui est facile à contrer parce que ça prend Electra, ça prend Killmonger. Mais en même temps, et c'est pour ça qu'il y a Armor dans le deck, mais en même temps c'est quand même une carte qui, est, euh, qui fait tellement de points et qui pose problème quand même à l'adversaire. Et même sans Storm, j'ai envie de vous dire, bah, ça oblige l'adversaire à aller quand même sur la ligne. Donc là on va pas snap parce qu'on n'a pas une main qui est extraordinaire. C'est dommage, hein franchement on était. C'est vraiment ce. Ouais, il y avait pas grand chose qui nous battait, mais malheureusement, il nous a battus. Je pense qu'on va Storm à gauche. Ok. Et euh, Groot à gauche. Storm qui marche très bien aussi avec les Groot, les Star-Lord et Anko. Polaris. Bon. On est bloqué au mid mais on s'en fout. On a la Nebula. Hein. Nebula Groot. Hein. Franchement la ligne est win. Hein il a décidé de snapper. Ok. On va voir ce que ça donne. Après il va falloir gagner à droite. Maintenant la clé c'est de gagner à droite. On a des points. On a du Drax. On a de la Gamora. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Ah, il casse le terrain. Ok. Bon. On a quand même des points. Hein. Franchement, il y a cette nébula. Il est obligé de jouer. Il a quand même un peu de retard. Euh, le dino peut être bien à la fin. Peut-être on va Starlord et Polaris. On fait juste dino, hein. On va juste dino parce qu'on va lui revoler une autre carte Donc on va juste dino Ici je pense Et on aura doom au pire Gamora wow, Il nous a volé un sacré truc le gars Oh la chatte Il nous a volé la meilleure carte de notre deck euh, Je pense qu'on perd hein, là dessus Malheureusement hein. Oh c'est frustrant C'est très très frustrant euh, on peut peut-être Polaris essayer de choper Viper. Et on gagnerait au mid. On tente. On va faire ça. La question c'est est-ce que j'abandonne ici ou je la joue Bon moi je vais la jouer parce que pour le, la vidéo hein, comme ça on voit les spots c'est plutôt intéressant on s'en fout du classement. De toute façon maintenant on passe euh, si on est à un bon deck et qu'on maîtrise bien le deck on passe infinite en un jour mais Là je pense que c'est une situation où j'abandonne, mais en vrai euh, je pense qu'en tournoi j'abandonne et en ladder je reste. On est en ladder, on va rester. Nice. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai, je gagne à l'écart ou pas On est à égalité. Magnifique, hein c'est une belle égalité. Presque dommage qu'il ait pas joué à droite, on gagnait. En fait son Thanos il l'a bien joué sans faire exprès. Enfin, sûrement en faisant un peu exprès quand même, hein. mais c'est pas Agatha qui pilote les cartes, mais... Ah, c'est dommage Il y avait moyen En plus. En tout cas, on avait raté. On avait euh, réussi pardon, notre 33% en champant celle du milieu. Ouais. D'ailleurs, non, en vrai, on gagne hein, si on chope celle de gauche. Oh en vrai, on a, per... on a gagné, enfin, on a fait égalité, mais parce qu'on n'a pas eu de chance. En fait, si on chope celle de gauche, on gagne à l'écart à gauche, parce qu'il y a égalité à gauche. C'est ça Il y a égalité à gauche Oh waouh, je crois que j'ai pas eu de chance en vrai. J'ai cru que j'ai eu de la chance, mais je crois que j'en ai pas eu. Bon, c'est pas grave. Bon, là en plus, on sait qu'il ira pas. Big House. Donc on va euh, Star-Lord ou euh, Daredevil. Je pense que j'ai vraiment beaucoup à gauche. Je pense que je vais Daredevil. Et ensuite... Waouh, ok. Et ensuite, Storm à gauche. Comme ça, à gauche, c'est gagné. Enfin, gagné. Il peut jouer euh, Death, hein, Killmonger. Hein. On va Storm à gauche. Dangereux ce qu'il fait, hein, parce que nous au mid on peut, on peut, on a plein de petits trucs pas chers. Hein. Donc là on va laisser. Hein. Remarque qu'il peut faire Dino à gauche. Il faut faire quand même attention. Est-ce qu'on en ferait pas un petit Rocket et un gros au mid Quoique, de hein, toute façon, on, a, on aura le Doom à la fin. Donc, je pense qu'on va bourriner au mid. Non, on aura le Doom à la fin. Ah, Space Stone, mais. Il y a la Shulk bon. On est devant. Ok. Enchantress. Euh... Bon, on va voir. On va prendre l'info. De toute façon, c'est soit à droite. Là, il est sur un, un tour 5, donc il va sûrement Dino à droite. En fait, si Dino à droite, on a une enchantresse dans le timing qui est Aldente, parce que c'est lui qui a l'initiative. L'initiative, je le répète, c'est celui qui est devant. Là, il a deux lieux, moi j'en ai un seul, donc c'est lui qui a l'initiative. C'est pas aléatoire. C'est vrai que c'est pas très intuitif le truc des poules, des initiatives et tout. C'est pas trop expliqué je trouve sur le jeu. Donc là, il a une wave et là une Soulstone. On va juste faire le Star Lord, je pense. On s'en moque. Ok. Donc là. Euh, si on fait Doom à droite. Est-ce qu'on gagne euh, Là ça ferait égalité à gauche. De toute façon on a que Doom. Hein. La question c'est à l'écart. Je crois que je perds à l'écart. Je vais quand même jouer. Après il a déjà chez Hulk et il ne peut pas death. Donc non il va jouer qu'une carte là. Il va juste Doom. Hein. Ah, il voulait gagner à l'écart, mais il perd à l'écart. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et on a gagné un gros deck de la méta, hein, le Thanos Death. On a gagné un gros deck de la méta. Et vous voyez, les lieux ont vraiment été bien pour nous. Mais c'est franchement à, à jouer. Alors là, vous vous regardez, mais vraiment... Bon, déjà, le deck est pas très cher pour le coup. Mais en termes de plaisir... C'est quelque chose de puissant, enfin sincèrement, là j'ai vraiment beaucoup de plaisir, hein, mais vraiment un plaisir genre euh, comme si je, je fêtais mon anniversaire, euh, j'avais 5 ans, je fêtais mon anniversaire avec ma mamie et, et elle m'avait acheté un Pokémon quoi, enfin c'est vraiment ça quoi. <rire> Pour le coup. Franchement c'est presque une main où on a envie de snapper mais je pense pas. Ah j'allais dire si j'ai Polaris je snap parce que vu qu'il joue Wondoo c'est sûrement un Galactus et Polaris est parti. Il va snapper. Euh... Bon, de toute façon, nous on va pas abandonner, on va jouer la game. Hein. Mais je pense que là, si je suis en tournoi. Bon, après, si je suis en tournoi, il joue pas Galactus déjà. Donc, euh, ça, on prend pas en considération ça. Il a snappé, il avait pas forcément de follow-up, c'est bizarre. C'est pas bien pour nous. Ah mais attendez, je gagne s'il fait Galactus au mid, parce que là il va wave, non Ah non il va Electro, mais en fait je l'ai bloqué, il peut pas jouer au mid Donc là on va Drax au mid En tout cas, enfin j'ai bloqué, j'ai bloqué s'il si joue Galactus euh, s'il si joue Galactus, j'ai bloqué pas Gala. Ça c'est chiant C'est très très chiant. Bon en vrai ça fait des points. En vrai ça fait quand même beaucoup de points. Ouais 25 hein, c'est bien. Non non ça fait des points. Euh... Donc là bon on voit, on voit ce qu'il fait mais ça change rien. Il a Chang-Chi dans son deck malheureusement. Un peu de chang ici et... Spiderman Donc euh... C'est intéressant comme game hein. Faut voir à l'écart Là On a un écart de 7 à droite Et en fait le problème c'est que là S'il a chang il gagne le Baxter Building En fait s'il a pas Chang-Chi il a perdu Il est obligé d'avoir Chang-Chi pour gagner S'il snap je suis censé partir Ah non il a déjà snap C'est lui qui a snap c'est pas moi Donc euh Ouais, GG. Ouais, GG, GG. Ça Vous voyez, ça en fait, c'est le Baxter qui fait gagner. Parce que le Baxter lui donne plus 3 ici. Sinon, il est derrière. Donc, euh, peut-être qu'avec Storm, on aurait dû aller sur Baxter. Mais en même temps, on a vraiment bloqué son Galactus. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que voilà le, le, la Gamora finalement nous fait perdre. Mais en vrai, euh, s'il n'y a pas cette Gamora. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la Gamora c'est la seule qui prend Chang-Chi dans notre deck, et là il avait le Chang-Chi. Donc vous voyez, c'est vraiment l'explication qui va au, à la rencontre de, de la. De, enfin, la théorie qui va à la rencontre du gameplay. Donc c'est plutôt beau. Euh... C'est dommage de ne pas avoir eu Polaris, parce que Polaris nous aurait fait win. Là, c'est peut-être le même deck. Parce que ça, on peut le gagner. Je vais pas snap. Bucky, ah Bucky. Ah le Nexus c'est bien pour nous non? Ok. Hein. C'est lui qui démarre. Alors je vais, je sais pas si je pète le Nexus ou je pète le Raft. Rien de péter le raft s'il y a le Nexus. La question c'est est-ce que le Nexus on peut le gagner On a des points mais pas de temps. Non on va péter Nexus plutôt. Je pense que le Nexus il me fait peur. Honnêtement le Nexus il me fait un peu peur. Par contre il faut juste que j'arrive à piocher un, un truc à points quoi. Mais là normalement j'aurais sûrement un Drax ou une connerie. Drax à droite ça devrait être ok. Comme bon, ça la ligne est verrouillée. Après il... Voilà, il y a toujours le Docteur Doom, mais lui il a Doom, mais nous aussi on a Doom. Ils n'ont pas tous Doom d'ailleurs les versions Deathwave. Donc là on a quand même une belle... En termes de points, on est quand même pas mal. Hein. Oh wow. Carnage. Parce que j'ai Armor ou j'ai Gamora. j'aurais l'init normalement. On verra. Mais en vrai, j'ai envie de Gamora tout Groot Armor si jamais il joue Chang-Chi. Dans sa version, il a soit Enchantress, soit Chang-Chi. Je trouve que l'Enchantress a été vachement, euh, euh, a vachement supplanté le, le Chang-Chi. Mais. Faut voir. Il a la wave. Donc. Euh... Je pense qu'on va Groot Armor. Et prochain tour, on va Gamora. Vu qu'on peut jouer qu'une carte. Faut voir si ça suffit en termes de points. Et ça c'est quand même 12, donc ça fait comme si on avait 14, c'est quand même pas mal. Hein. Je veux pas snap parce qu'il peut quand même faire euh, genre Shield plus euh, Death ou des choses comme ça. Non, il peut pas Shi-Hulk plus Death je crois. Par contre, il peut Shield plus euh, Doom. Ah, ça fait des points perdre Doom. Ah, elle est gourmande cette gamora elle est elle est quand même bien gourmande hein. et lui c'est un bon deck aussi parce qu'il prend ni armor alors nous après on a armor dans le matchup qui est très intéressant Ah j'ai peur que avec deux cartes j'ai peur que ce soit mort là ouais, death Death Doom on gagne à droite on gagne pas au mid. Ok bon c'est vraiment un, en un enchaînement fat. Hein. Bon, c'est bizarre qu'il il est pas snap donc euh, c'est bien pour nous. Donc ouais l'avantage c'est que... mais le match il est pas mal je pense que j'ai... après j'ai eu mon armor un peu tard mais si je... je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'armor c'est intéressant dans le match. C'est vraiment ce qui fait gagner contre Death Wave. même le garder non bah les nebulates on a quand même envie de snap hein. en fait pas aller là l'armor est super ok bah, écoutez on a des points on a déjà 8 sur les deux premiers tours Terre sauvage, euh... on va polaris tranquillou en termes de points, le Zabou. on a quand même pas mal, on a des T2 à piocher donc c'est pour ça, ok, ouais, je vais juste d'Ardeville au mid, je laisse une place à droite, à gauche par rapport au Doom, le Wong, ah le Wong peut être très très chiant, prend des points à gauche, ouais le Wong peut faire vraiment faire du mal Le Wong peut faire du mal On a le Black Panther Storm, c'est une carte anti-Wong aussi. On a des cartes anti-Wong avec Storm. Enchantress, évidemment. Voilà, ça c'est mal mis, mais. Top deck enchantress serait pas mal. Ah, dommage. Ah, on a vraiment pas mal de cartes anti-Wong. Hein. Là, c'est vraiment frustrant. Euh, on va rester dans cette game, même si on perd, c'est pas grave. Hein. L'important c'est de voir les, les parties. On va voir toutes les games. Et je pense qu'il va Arnimzola. Ouais. ouais mais mec je, je le sais hein, je suis en vidéo youtube moi <rire> je suis pas dans mon salon hein. t'inquiète pas hein. comme, considère que je te donne deux points franchement ça me dérange pas mais ouais storm est pas mal vous faites storm derrière wong vous gagnez euh, polaris peut être intéressant parfois pour bloquer par exemple on fait polaris on ramène un raptor et sa zola peut choper raptor donc ça ça peut être aussi une bonne façon de le contrer nous il fallait qu'on curve avec polaris mais vous voyez si par exemple vous voyez wandoo Garder la Polaris justement pour le euh, euh, pour le Galactus. Et en euh, et évidemment, euh, très très forte. On va snapper hein, dès qu'on a Nebula. On va snap, sûrement la meilleure carte du jeu. Enfin, le meilleur T1 du jeu. En tout cas pour le moment, tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur T1 du jeu. Et parce que voilà, il y a une hype pour des Nebula. Mais c'est vrai que ça fait des points. Franchement, c'est une carte qui fait beaucoup beaucoup de points. Ah, dommage de ne pas avoir de follow-up. Bucky. Euh... Bah écoutez, je pense que je vais Polaris là. Pour enlever soit Bucky, soit Wood. Bucky, ce serait super. Dommage. Ouais. Dommage, dommage. La question c'est est-ce que Storm est bien Ouais, Storm ça reste cool ici. Hein. Je pense qu'en termes de points, on est quand même vraiment pas mal. Si on fait ça, ça. Derrière Gamora. Je suis pas mal à l'aise avec cette idée. De bourriner à gauche. Je, je pense même qu'on aurait pu faire Rocket League au mid. Je pense qu'il va pas jouer à gauche et qu'il va jouer au mid ici. Moi à sa place, je joue au mid. Tout dépend ce qu'il joue après. Et à sa place, je me dis je suis déjà pas mal à gauche. Quoique, en jouant à gauche, il bloque la nébula aussi, mais... C'est vrai qu'il bloque la nébula. Peut-être que jouer à gauche, c'est pas insensé. Peut-être que c'est pas insensé. Okay. Débris. Bon, débris, ça ne pose pas trop trop de problèmes. Ah, il est en train de se dire il est fou. Mais en vrai non, je suis pas fou. On va faire la gamora. Mine de rien, on est devant ici. Hein. Ouais, il snap, mais je suis à l'aise avec cette idée. Je suis vraiment à l'aise avec cette idée. Pas très très grave. Donc on est à 19 à gauche. démon Donc on a gagné à gauche. Vous voyez que c'est con mais avec la nabula on a gagné. Et là euh, bah on va juste jouer à droite. Alors Groot et euh, starlord c'est pas mal. Groot il est à 6 et starlord il est à 5. Donc on est à 11 points. Je pense que c'est bien hein après, il y a le Doom. Doom est pas mal. Ah, j'ai failli Doom. J'ai perdu. Ah, j'ai failli Doom. Ah, my bad. Je me suis dit, il peut y avoir un Polaris. Ah, my bad. Ah, 8 points en fait, je me suis dit, le play fait gagner, mais j'ai pas considéré Polaris, parce que normalement, il n'y a pas Polaris dans les decks Sacrifice. Mais en même temps, il y a du débris, donc pourquoi pas. Et je me suis dit, sur Doom, je gagne. Ouais, Sur Doom, je gagne forcément, parce qu'il pourra pas jouer de cartes. Il est pas sous wave, vous voyez. Quand il est sous wave, il peut Doom plus euh, Shielk, etc. Oh, là, c'est ma faute. Là, vous la gagnez, vous. Hein. Enfin... Je, je, je sais pas parce qu'en vrai le play de on, on se dit on a gagné à droite mais en même temps il y a quand même toujours la possibilité que l'adversaire il fasse de la magie Polaris normalement on s'y attend pas sur T6 surtout dans une texture comme ça sacrifice ah c'est frustrant parce que à un moment j'y ai pensé Doom mais pas assez longtemps je me suis dit non logiquement il y a pas Polaris il faut pas tourner autour de cartes qui n'existent pas Polaris n'existe pas dans son deck on va jouer les stats mais en même temps franchement entre Doom et l'autre play je pense que les deux plays me font gagner parce que même si lui il doom on gagne Vous voyez Donc euh, là je dois doom juste parce que C'est pas moins bien que l'autre play C'est pas meilleur que l'autre play mais c'est pas moins bien Donc là je dois doom Mais ma, fa ma faute tant pis Tant pis pour moi Ça m'apprendra euh... Ok on a une main qui est pas très bonne On va Polaris au mid c'est plutôt cool fait des trucs pas foufou on n'est pas méga devant ça va être bien pour nous hein. enchantress ça sert à rien dans le match donc je vais enchantress je vais snap et en fait j'ai drax rocket raccoon hein, sur base des Avengers ouais bon c'est pas très grave on a ça et ça donc on a vraiment beaucoup de points et on peut finir par un par un Doom, faut faire attention par exemple, mais après si on a 2-5 c'est ok, on va voir. Ah oh, c'est fru frustrant parce que est... j'aurais dû réfléchir un peu plus, j'aurais dû me dire si c'est pas moins bien autant le faire. Ah dommage il y avait 8 à prendre. Blade, ok il défonce toute sa main, donc il a le strong guy, mais il est quand même un peu derrière partout. Strong guy c'est plus 4 Plus 6 pardon Bah c'est ça qui hein. S'il met un ton au mid il gagne C'est le problème En vrai euh, Il est un peu problématique ce strong guy Il joue Chavez dans son deck Déjà son deck il est un peu bizarre mais... Et Doom Je sais pas où il va jouer. C'est vraiment le problème. Je ne peux pas gagner à gauche. Ouais je suis à 16. Ah c'est frustrant Il serait à 17. Je manque un peu. Peut-être faut prendre le risque. faut se dire Gamora il va le mettre au mid. Il va jouer à droite au mid. Moi à sa place je joue au mid. Je fais ça. C'est dur de savoir. Franchement. Franchement c'est dur de savoir. Bon c'est pas un deck qui ressemble à quelque chose. Mais l'avantage de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des decks qui ressemblent à quelque chose. C'est peut-être même un bot. Après, il n'y a pas énormément de bots à ces rangs-là, 70. Mais il peut en avoir. Donc, il faut quand même faire attention. Normalement, en Infini, il y a moins de bots maintenant. Mais j'ai vu des gens qui disaient qu'il y en avait quand même encore un petit peu. Après, les bots, c'est surtout à... au rang 40 et moins. Euh, ok. Et vous voyez, la Nebula, sur chaque game, elle prend beaucoup, beaucoup de points. Elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Alors, évidemment, hein, euh, ce deck-là, il est entre un deck fort et un deck fun, vous voyez. Donc, euh, on est sur un deck qui peut gagner, on est sur un deck qui peut monter le ladder, mais on n'est pas sur un des 10 meilleurs decks de la méta. Donc, euh, c'est pour ça que je m'attarde pas trop dans cette vidéo. Ok, c'est sympa. Hein. Euh, au, au, au winrate, vous voyez. L'idée, c'est vraiment de vous montrer, Nebula, l'importance et la puissance de Nebula. Et franchement, Nebula, à chaque fois, vous voyez, elle, elle, a, elle a fait gagner sa ligne. Hein. Je comprends pas en fait ce qu'ils font là. ok Bah En fait ça c'est quand même des cartes de bot mais bon. Je peux pas croire qu que je vais jouer deux bots à la suite honnêtement. Hein. Je peux pas croire à ça. Donc là on bourrine à droite et après on bourrinera au mid avec la Gamora. Dardeville. Franchement, je peux pas le croire. Ça peut pas être de... Je peux pas prendre deux bots à la suite. Et il fait n'importe quoi. En fait, c'est un deck. Euh... C'est un deck. Comment dire En fait, son deck, il doit pas le jouer comme ça. Il doit d'abord jouer Blue Marvel et Kazar ou des Iron Man et jouer tout après. Il sait que je joue. Remarque, non, je dis des bêtises parce qu'il sait que je joue pas Killmonger, donc. Euh... Peut-être que ça a du sens. Bon, s'il si a chang il gagne. Je ne vois pas pourquoi il aurait Chang-Chi. Je ne vois pas pourquoi il aurait Chang-Chi ici. Donc ouais, deck très cool, franchement. Si jamais vous, en, vous avez envie de jouer un peu roleplay, Gardien de la Galaxie et en même temps, bah, jouer un truc pas trop mal qui synergise vraiment avec Nebula. Je pense que c'est un, un bon compromis. Et après, comme je vous ai dit, euh, vous mettez Nebula Storm dans n'importe quel deck. Euh, un peu tempo classique. Euh, un deck Dark Oak Dino. Un deck. Euh, euh, un deck défausse. Un deck. Euh, pff, un deck Doomwave. Vous voyez, vraiment n'importe quel truc. Un petit peu tempo. Qui joue pas vraiment des combos, quoi. Pas des combos vraiment fortes. Oh Ego. Ego égale snap. Euh, et voilà, vous avez vraiment un deck qui normalement est amélioré par la présence de Nebula et de Storm. Ego égal snap de part et d'autre. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Bon, on a une mauvaise main, mais quand on voit Ego, on doit snapper. Enfin, on doit faire ce que vous voulez, hein. Et moi, j'ai un deck de curve. Enfin, là, ça va me faire mentir pour le coup. Ah non, ça va. Euh, mais j'ai vraiment un deck de curve qui se curve super bien avec que des cartes qui font des points. Donc, euh... Donc, normalement, en vrai, Ego est plutôt un bon lieu pour nous. Franchement. Ouais, chaque tour, on va faire des, des cartes avec des points. Soit suffisamment de points pour que ce soit cool soit euh, énormément de points. Genre si le Drax, il a, le Drax ou la Gamora, ils, ils arrivent à choper les cartes en face c'est extrêmement gourmand et ça, ça me va Ah, pas un très bon draw ça parce que ok ça va. Parfois le jeu il peut juste jouer Nebula comme ça. Après euh, Nebula tu l'as jouté un avec Ego euh, elle arrive au moins à 5 ou 7 de puissance facile hein Donc là, j'imagine qu'il va jouer Gamora, mais c'est même pas sûr. Parfois, il enchaîne les petites cartes. Donc, déjà, il prend l'info. Après, je sais pas si Ego il prend l'info et il joue en fonction. Je pense pas. Hein. Non, il a pas du tout joué en fonction. Il y a une Valkyrie ici et il y a une Wasp ici. Là, vous voyez, lui il a des synergies. Il a le Killmonger, le Cérébro, la Valkyrie. Enfin, il doit quand même jouer dans un certain ordre. Et parfois, ne pas jouer ses cartes dans le timing. Typiquement, la Valkyrie il doit pas forcément la jouer T5. Et ce qui fait que Ego est forcément euh, plus un, un bon lieu pour nous. Après, ça ne veut pas dire qu'on va gagner, hein, mais... On est devant. En tout cas, à droite, on a gagné. Ça dépend de ce que fait la Gamora. Elle va à gauche. Je pense que c'est OK. J'imagine. Décide d'abandonner. Et il a bien raison. On en fait une petite dernière par gourmandise, parce que c'est très très très très sexy. Mais on m'a posé pas mal la question pour savoir s'il fallait crafter ou pas, euh, enfin euh, s'il fallait acheter le Season Pass. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est un peu comme le pack du collectionneur. Si jamais vous avez prévu de rester un peu sur le jeu, et que vous aimez vraiment le jeu, et que vous avez envie de vous investir dessus, moi je pense que c'est un bon investissement. Et je trouve que le Season Pass, c'est la chose la plus intéressante, acheter. Genre, si vous avez envie d'acheter des choses de temps en temps sur le jeu, le Season Pass, c'est le mieux. Et c'est sûr que si vous avez envie de jouer en parfait free-to-play, n'achetez pas. Mais voilà, si vous voulez acheter, c'est le Season Pass, quoi. Ah. Ah. Oh, mais en fait, non. Euh, on va peut-être garder... Euh... Bah, L'idée, c'est de... peut-être d'armor... Parce qu'il peut jouer de Shang-Chi. Donc, d'armor après les, les Hulk. Ou alors en YOLO. Nightcrawler, Carnage. Normalement, il y a plutôt Enchantress que de Shang-Chi. Je vais partir sur ça. Sachant qu'il peut aussi ne pas le piocher. Écoutez, on va bourriner au mid et... Bon, ça fait peur le fait qu'il s'en aille. <rire> on a une jolie Gamora ici. Va gagner à gauche. C'est jouable. Hein. On va essayer de le bloquer à gauche. Je perds sur Professeur X. S'il fait Professeur X à gauche, il a gagné. À condition qu'il ait chang -Chi. Débris. Ça devrait être bon là, non ça devrait être pas mal ouais. ça devrait être pas mal écoutez on va s'arrêter là merci à tous vous voyez on a franchement on a, on a fait une session euh, où en snapant un peu agressivement et encore on a perdu un 8 vous voyez c'est une différentielle de 16 hein. on a fait un moins 8 à la place d'un plus, plus 8 avec ce doom et tout euh, vous imaginez si là on rajoute 16 parce qu'on a fait moins 8 donc en fait on fait plus 8 plus 8 bah finalement la session elle est gagnante donc vraiment ça se joue à peu et c'est aussi pour vous montrer que vous voyez malgré n'importe quel enfin comment dire euh, quel que soit votre deck si les combinaisons sont fortes si vos cartes sont fortes parce que dans Zolo il y a que des, for... des bonnes cartes hein, il n'y a pas de... vraiment de mauvaises cartes bah en fait vous pouvez monter le ladder et vous pouvez avoir un deck cool sans forcément avoir un truc qui soit dans le top 5 ou dans le top 10 de la méta et ça c'est juste génial et je pense sincèrement que euh, on peut passer infini avec ce deck là j'en suis même persuadé sincèrement c'est pas pour défendre le deck, mais sincèrement, je suis persuadé qu'on peut passer une finie avec ce deck-là. Donc voilà. Ça prendra évidemment plus de temps, peut-être qu'un Thanos ou machin, mais bref. Merci à tous, je vous embrasse fort. Euh, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!